Bismillah rahim Louange à Allah qui a clarifié le chemin à suivre. Il a rendu les preuves évidentes et a envoyé ses messagers comme des annonciateurs de bonnes nouvelles, mais aussi des avertisseurs. Tout ceci afin que les gens n'aient plus aucune excuse. J'atteste qu'il n'existe d'autre véritable divinité qu'Allah, l'unique et sans associé. J'atteste aussi que notre prophète et bien-aimé Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Allah l'apparaît des ornements de la prophétie qui n'ont fait qu'accroître sa crainte révérentielle et sa joie. Qu'Allah, exalté, prie sur lui et le bénisse, ainsi que sa famille, ses compagnons qui se sont donnés corps et âme dans sa voie, et ceux qui les ont suivis dans la piété jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs dans la foi, je nous interpelle vers la crainte révérentielle d'Allah et verse des remerciements inhérents à ses innombrables bienfaits et ses multiples dons. Nous pouvons compter au nombre de ces signes à l'égard de ses serviteurs que nous sommes, ce qu'il a prescrit pour nous comme extraordinaire rituel, comme généreux rendez-vous, qui sont autant d'occasions de purifier nos âmes, de les emplir de bien et de piété, de bénédiction et de fructification. Toutes ces prescriptions apportent lumière et clarté et en font scintiller le rayonnement et la lueur. Ce que vit la communauté de l'islam en ce mois généreux, au cours de ces jours bénis et ces nuits nobles et lumineuses, représente une occasion pour la manifestation de la foi qui ne peut être monnayé. Comment pourrait-il en être autrement, puisque les musulmans y vivent intensément avec le Coran De plus, ils convoitent la miséricorde, le pardon et l'agrément de Dieu, ainsi que la félicité des jardins du paradis, l'affranchissement du feu de l'enfer et l'exposition aux senteurs parfumées de leur Seigneur. Il est une vérité établie, que ce mois généreux est le champ propice au bien et à la crainte révérentielle d'Allah, à la piété et à la guider. Il est ce champ dans lequel rivalisent les croyants et dans lequel les compétiteurs de la foi cherchent à en vivre pleinement les bienfaits. Toutefois, les musulmans préservent-ils les bénéfices de ce mois béni Encerne-t-il les sagesses et les secrets, les bienfaits et les fruits? En suivent-ils vraiment bien les prescriptions et l'esprit authentique? Mettent-ils en pratique ce pourquoi le jeûne a été prescrit ou bien, pour la majorité d'entre eux? En ignorent-ils la sagesse et en négligent-ils de connaître les textes qui s'y rattachent, se contentant ainsi de se priver de boire? De manger et de tout ce qui relève simplement de l'aspect matériel et mondain. Autant d'interpellations méditatives pour les êtres doués d'intelligence. Chers frères et sœurs croyants, la communauté de l'islam est dans un besoin criard que sa fille s'enquiert du sens de l'introspection et de la méditation, de l'affermissement et de la réflexion qui sont mises en avant par ce « moi » généreux. Ce « moi » est symbole d'union autour du bien et du dévouement. C'est une école de maîtrise de soi et de patience, un phare de la foi et de la piété, un rempart contre les tentations et les troubles, une nourriture spirituelle, un baume pour les blessures, un inhibiteur de pulsions et d'instincts, une manière d'affûter sa volonté et sa détermination, une mise en évidence des défauts de l'âme et des maladies du cœur, un chemin pour établir la concorde entre les musulmans, y compris les autres composantes de la société. Il est une opportunité d'envergure pour les désobéissants et les pécheurs afin qu'ils se rachètent. En ce mois béni, le musulman va-t-il émerger de sa torpeur? Va-t-il se réveiller de sa léthargie ou encore son état dans ce mois va-t-il rester le même que celui qu'il a les autres mois en restant prisonnier des péchés et baignant dans les passions et l'espoir sans cesse différé de changer un jour? Cher homme. Chères jeûneuses, les erreurs très répandues parmi les jeûneurs sont tout à fait corrigeables et leurs causes aisément identifiables. Elles peuvent être résumées comme suit. Le manque de clairvoyance en matière religieuse et le faible lien établi entre les lois et leur sagesse. Il convient donc que chaque jeuneur, espérant voir son jeune accepté s'empresse de jauger la qualité de son jeûne à l'aune des prescriptions de la Chéria, notamment des éléments contenus dans le Coran et la sonna purifiée du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. La mauvaise compréhension de certains musulmans vis-à-vis -vis de cet extraordinaire acte d'adoration a donné un grand retentissement à ces manifestations dans le quotidien, des musulmans. En effet, celui qui ne profite pas de cette adoration qu'elle jeune en tant qu'école, expérience et acte, quand va-t-il donc profiter Et celui qui n'est pas capable de se redresser pendant le mois de Ramadan, quand va-t-il le faire Si la communauté musulmane n'accepte pas de revenir au Livre Saint en cette période merveilleuse du mois de Ramadan, quand le fera-t-elle si, à cette occasion, les savants, les réformateurs, les prédicateurs et les penseurs de l'islam ne bougent pas pour assumer leurs obligations en matière d'enseignement, de maintien des bonnes mœurs, d'assainissement et de rapprochement vers Allah, quand le feront-ils si la parole des musulmans ne s'unit pas, alors qu'elle l'est lors de cette grandiose adoration de jeûne, de prière et de veillée, alors quand le sera-t-elle et quand vont donc se purifier les cœurs de tout ce qui est rancœur, haine, jalousie et rancune Si, en ce moment de grand renoncement, leur langue ne cesse pas de proférer mensonges, calomnies, diffamation et fausseté, alors quand, cesseront ils s'ils ne travaillent pas sur eux-mêmes afin de se détacher des pulsions et des passions, puis revenir sur le droit chemin et sur l'exemplarité, alors quand le feront-ils Celui qui se préoccupe plus de la vie matérielle que de sa religion, quand va-t-il donc se rapprocher de son Seigneur Si les jeunes musulmans, ne profitent pas de cette période exceptionnelle dans l'année pour s'améliorer et gagner en piété, quand le feront-ils Si les femmes musulmanes ne reviennent pas à une atmosphère de foi et de pudeur, de réserve et de port du voile pendant le mois de Ramadan, alors quand le feront-elles Si les plus fortunés ne dépensent pas et ne font pas preuve de bienfaisance autour d'eux en ce mois sacré, avec les richesses dont Allah les a gratifiés, alors quand le feront-ils? Et qu'est-ce qui garantit aux précités leur souffle de vie, jusqu'à ce moment vers lequel ils reportent souvent ces actions salvatrices? Ce mois béni, au cours duquel les musulmans s'octroient une parenthèse dédiée aux actes d'adoration, doit être l'occasion d'un nouveau départ résolu pour revenir sincèrement à Allah, exalté soit-il. Frères et sœurs dans la foi, il ne convient pas que le musulman trouve qu'il en fait trop pour son Seigneur en matière de jeûne et de veillée nocturne, d'aumône et de retraite spirituelle, de lecture et d'invocation. Tous ces actes, même s'ils sont nombreux, représentent peu au regard de tous les bienfaits du Seigneur, exalté soit-il. Au contraire, pour un musulman, c'est une privation, une duperie et une déchéance que de laisser filer les jours et les nuits de ce mois sacré sans profiter d'œuvreux et de fructifier au maximum ce temps. Certains ne mesurent pas à quel point ce mois passe si vite. Ainsi considère-t-il son avènement comme un handicap. Et ces trois décades telles une éternité. Et pourtant, quelques alternances entre le jour et la nuit suffiront pour qu'il se retrouve subitement à la fin de la première décade de ce mois, celle de la miséricorde. Il s'en il suivra la deuxième décade. Les dix jours du milieu du mois de Ramadan, les dix du pardon, quelqu'un refuserait-il les douces senteurs du Seigneur exaltés soient-ils alors qu'il a des chances d'être touché par cette immense grâce divine Nous nous rapprocherons enfin de la décade de l'affranchissement du jour, les dix derniers jours du mois de Ramadan qui contiennent la tant convoitée nuit du destin, meilleure que mille mois d'adoration. Y a-t-il un ardent et très actif serviteur en quête du pardon d'Allah Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs insouciants et les âmes rebelles de revenir à Allah avant que ne disparaissent ces opportunités spirituelles et que la vie ne s'achève Tout autant que nous sommes, tous, autant que nous sommes, et cela ne fait aucun doute, nous souhaitons obtenir les rangs les plus élevés, le pardon de nos fautes, l'accès au jardin du paradis. Par conséquent, voici le temps de la moisson à profusion auprès du Seigneur des cieux et de la terre. Ô oh, toi qui désires ardemment le bien à court. Ô oh, toi qui désires le mal, refraine » Dieu le Très-Haut énumère dans le verset 112 du 9e chapitre du Coran intitulé « Le repentir », les qualités des croyants dont il agrée la personne et les biens en contrepartie du paradis. Je cite, « Heureux seront les croyants qui, tout en se repentant, vouent leur culte à Dieu » Et chante ses louanges. Il jeûne par pénitence, s'incline et se prosterne. Il recommande le bien et fustige le blâmable. Et il n'outrepasse jamais les limites fixées par Allah. Annonce, toi, Mohammed, annonce cette heureuse nouvelle aux croyants. Fin de citation. Je ne saurais terminer, très chers frères et sœurs, cette adresse circonstancielle, sans réitérer au nom de la communauté musulmane du Gabon, mes condoléances les plus attristées à l'endroit de nos mères et pères, de nos sœurs et frères, et de nos filles et fils, si cruellement éprouvés par le destin divin, suite au naufrage du bateau Esther Miracle, survenu le 9 mars dernier. Puisse Allah, le grand consolateur, vous soutenir et vous fortifier davantage. Puisse-t-il restaurer les traumatisés par cette tragédie et nous restituer les disparus. Nous étendons la portée de ces vœux pieux à tous les éprouvés de notre nation sans distinction aucune. Tout au long de ce mois, voire au-delà, la communauté musulmane du Gabon ne cessera de prier pour vous, y compris les non éprouvés. Et réciproquement, cette communauté a besoin de vos prières également. Ne nous oubliez donc pas. Aussi, nos voix s'élèveront vers Allah pour les autorités de notre pays et pour nos institutions afin que la paix interne et externe s'enracine davantage en elle. Puisse Allah continuer à inspirer, M. le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence, Ali Bongo Ondimba, à prendre des décrets plus bénéfiques pour tous. Chers frères et sœurs dans la foi, bon début de Ramadan à tous et que Dieu bénisse le Gabon.